Bonjour à tous, ici euh, Nancy Rochon, chef du parti Québec Intégrité, Intégrité Québec. Aujourd'hui, euh, le 19 octobre 2022, j'aimerais vous parler euh, d'un sujet euh, un peu chaud. Euh, C'est pour ça que j'attendais que la poussière retombe un peu. Les gens étaient très émotifs. Euh, beaucoup euh, euh, ont accusé finalement les élections d'avoir euh, été injustes. Euh, y a eu, euh, y a eu, bon, beaucoup m'ont dit qu'ils n'ont pas été capables de voter, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste, tandis que c'était pas normal, qu'ils auraient dû l'être, qu'ils avaient fait... Euh, J'ai entendu toutes sortes de choses. Il y a des vidéos aussi qui ont traversé Internet sur des fraudes électorales. Euh, rien ne m'étonne. En fait, j'étais même pas surprise par rapport à ce que ça suit. Et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, une synchronisation internationale. Fait que de la même manière, qu'on a vu euh, s'installer bien avant la pandémie euh, des systèmes coordonnés pour le changement de nos, nos, euh, nos institutions, bien aujourd'hui, ils en sont à détruire en fait la crédibilité euh, des élections euh, des différents pays et euh, États euh, de l'Occident. Fait que c'est la conclusion auxquelles euh, j'en suis venue, et euh, d'ailleurs ça faisait partie euh, des raisons pour lesquelles on n'a pas présenté de candidat on avait des doutes par rapport à l'intégrité du DGEQ. Euh, ces doutes-là sont, à mon avis, fondés euh, en grande partie euh, sur des réponses qu'on n'arrive pas à obtenir. Il euh, y, y, y a quand même... Euh, et, et, et euh, on a déjà dénoncé dans notre première vidéo euh, de la façon qu'on a été euh, euh, empêchés aussi de réaliser notre parti, c'est-à-dire de l'autoriser. Il y avait eu des choses quand même assez particulières qui se sont passées. Euh, ça avait semé un doute. Euh, ce doute-là s'agrandit avec le temps plus on a d'informations et finalement plus on doute finalement de, de la bonne marche finalement, de, du processus démocratique au Québec. Là-dessus, j'aimerais ça aller vous présenter quelque chose euh, quand on parle de synchronisation. Euh, ça, c'est pas une grosse présentation organisée aujourd'hui, je vous avertis tout de suite. J'aurais aimé vous faire euh, quelques points pour vous montrer que euh, le vote par correspondance, par exemple, a été instauré au Canada euh, en 2000 euh, euh, 21, euh, je m'étais présentée à ce moment-là aux élections fédérales, puis on sait qu'il y a une énorme quantité de votes par correspondance qui étaient rentrés avant même que les candidats aient fini de, de publier leur. Euh, euh, euh, soit finalement enregistrés là, comme euh, candidats officiels, fait que ça avait été assez surprenant. Euh, au Québec aussi on était à la première année d'un vote par correspondance euh, autorisé. On sait que le vote par correspondance, il y avait une vidéo qui avait été faite qui était intéressante, Là, je ne me rappelle plus par qui, mais le vote par correspondance, la raison pour laquelle il a été enlevé à l'époque, c'est qu'il permettait trop la fraude. Euh, mystérieusement, tous les pays de l'Occident le réintègrent dans leur pays euh, de façon systémique, euh, c'est-à-dire à, à toutes les législatives ou les nouvelles législatives, on voit le vote par correspondance arriver, comme ici en Allemagne. Euh, C'est un article traduit à partir de Google Translate. Moi, ce que je vous encourage, c'est prendre Google Translate, euh, l'extension, euh, créer votre phrase, par exemple, vote par correspondance avec le nom du pays, prenez la langue du pays, faites une recherche dans leur presse, puis vous allez voir rapidement arriver euh, cette information-là, c'est-à-dire qu'ils l'ont instaurée aussi. Puis, il y en a même qui vont, comme l'Australie actuellement, je pense qu'il est rendu avec euh, le vote avec le code QR ou bientôt va l'être et d'ailleurs ça va être probablement le cas au, euh, au prochain Élections avec l'identité numérique au Québec. En tout cas, c'est ce que laissait entendre le directeur général des élections. Vous voyez à quel point ça va vite. Et euh, j'ai su aussi d'un autre chef, d'un ancien chef de parti, qu'il euh, avait posé cette question-là au niveau fédéral, euh, pourquoi qu'on insistait autant à un vote avec une identité numérique et qu'il y avait eu une fin de non recevoir. C'est que c'était même pas une question à poser, c'était une décision qui avait déjà été prise, puis ça finissait là. Euh, ici, on a un article de l'Australie, justement, où euh, on parle d'élection la plus frauduleuse de tous les temps. On sait aux États-Unis, mais il euh, n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. on a tellement été sorti publiquement que si on fait une recherche sur. Euh, euh, vote fraude USA, Je pense qu'on a à peu près 80 articles euh, qui impliquent qui implique la fraude les votes par fraude aux États-Unis. Euh, D'ailleurs, il y a eu des jugements récemment qui euh, qui aidaient à comprendre que la fraude n'était pas euh, nécessairement euh, avérée, qu'elle était euh, qu'elle était avérée en fait qu'elle était plus euh, technique. Là, il y a certains endroits où ce que il y a eu des, des euh, où les, le, le public a, a, a pu. ou le, les partis politiques ont pu faire la preuve qu'il y avait effectivement eu fraude dans certains secteurs, dans certains États. Euh, J'ai suivi un peu, mais là, je ne peux pas vous donner un compte-rendu global des évidences de fraude. Je sais que ici. Il y a plusieurs recherches qui ont trouvé des évidences de fraude. Je ne pense même plus que ça a besoin d'être parlé, parce qu'entre nous, c'est tellement évident qu'il y a eu une fraude aux États-Unis qu'à mon avis, c'est comme un peu ridicule d'avoir à essayer de démontrer ça quand le soir même des élections, on a vu les données changer d'un instant à l'autre. C'était quand même assez spectaculaire comme élection. Au Canada, tout le monde s'étonne. Euh, du résultat des élections. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont crié à la fraude, effectivement. Euh, la même chose aussi euh, en France. Euh, j'ai remarqué, euh, en, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient déçus. Puis euh, c'est comme répandu à travers le monde. Fait que Si on sort un peu de notre petit concon -con québécois, on va s'apercevoir que c'est un mouvement international, malheureusement. Euh, ça s'inscrit dans un agenda, puis on le connaît déjà. Euh, le même euh, qui a permis euh, la gestion de la pandémie comme elle l'a été. Euh, le même qui a permis la gestion des lanceurs d'alerte comme ils l'ont été. Euh, le même qui permet l'instauration de nouvelles lois, la construction de camps d'isolement et ainsi de suite. Il s'agit de l'agenda mondialiste, de Build Back Better, que tout le monde parle en haut lieu. Euh, cet agenda qui va nous conduire tranquillement avec une gouvernance internationale, possiblement sous l'égide de l'ONU, euh, en collaboration avec le World Economic Forum, c'est-à-dire par des organisations privées et des banques privées. Et euh, l'un des principaux les objectifs de ce forum-là, qui est en fait de contrôler une décroissance économique importante, euh, qui était inévitable, euh, selon eux, euh, c'est euh, l'instauration du euh, Central Bank Digital Currency, comme on l'a déjà expliqué, qui est une monnaie numérique globale, qui est déjà installée en Russie, euh, qui a profité de la guerre avec l'Ukraine pour faire l'installation chez, chez elle. Euh, on va l'être prochainement, ça a été annoncé en Inde, ça allait en Chine. En tout cas, il y a plusieurs pays qui ont déjà quand même beaucoup avancé. Euh, au Canada, on est euh, parmi les plus avancés, c'est-à-dire qu'on se dirige tout droit vers le Central Bank Digital Currency, qui, à mon avis, est euh, le début des moyens euh, pour nous soumettre tous à l'esclavage humain. Une nouvelle forme d'esclavage humain, d'esclavage numérique et euh, le transhumanisme va certainement suivre pour permettre un suivi serré de tout ce bétail. Là, euh, l'étape des élections, si on revient aux élections, on comprend ici que le projet en soi euh, consiste à euh, discréditer de façon internationale. Euh, la strat politique qui existe au-dessus des États. On veut plus d'États. Puis euh, Valérie Bougaud, dans son livre Les raisons cachées du désordre mondial, qui a été publié en 2016, l'explique très bien. C'est que euh, les grandes... Pouvoirs économiques internationaux, ces grands pouvoirs anonymes-là qui se sont déjà payés les médias, qui se sont déjà payés les réseaux Internet, qui se sont déjà payés beaucoup de, de, de grands pans de la technologie et de la santé et nos, euh, beaucoup d'influence au niveau de nos gouvernements. Euh, ces grands pouvoirs économiques-là, euh, souhaitent plus maintenir des hommes de paille, comme elle les appelle, qui sont des, euh, des individus qui sont avides de pouvoir ou de succès public et qui se présentent comme étant des dirigeants ou des représentants euh, du peuple, mais qui, dans les faits, euh, servent les lobbies qui, ont, qui leur ont permis finalement d'être mis en place, entre autres avec les médias qui jouent un grand rôle euh, dans la promotion finalement des partis politiques et des individus qu'ils choisissent. Euh, on voit aussi une autre chose au niveau international, puis je vais faire une vidéo un peu plus précise là-dessus, c'est qu'on remarque que chacun des pays de l'Occident euh, possède leur du même et leur Pierre Polyvert. Ça fait que, euh, est-ce que c'est un hasard ou c'est encore coordonné? Je vous pose la question parce que euh, certains d'entre vous sont au courant d'opposition contrôlée, puis euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent... Euh, non, c'est pas possible, il, il a dit ça, on peut lui faire confiance, puis tout ça, mais c'est beau, mais un discours public, c'est arrangé aussi, là, je veux dire, ils n'iront pas vous dire, hey, je suis une opposition contrôlée, <rire> ils vont vous dire, euh, plus de vaccination, ah, remarquez, vous n'entendez en pas beaucoup parler de ça. Ils vont vous parler d'autres choses. Ils vont vous parler de l'identité numérique. Ils vont vous parler euh, euh, de tramway. Ils vont vous parler de toutes sortes de choses. Mais la vaccination, ils ne s'embarquent pas. Personne là-dessus. On est peut-être le seul parti qui s'embarque là-dessus. Puis c'est sur notre site Web. Fait que euh, je voudrais que vous preniez conscience qu'en France, il y a aussi des personnes en Italie et tout ça, des défenseurs du peuple, comme on pourrait dire, puis qu'on les laisse un peu gagner. Euh, et euh, à mon avis, c'est aussi des stratégies. Fait que euh, Faites le tour un peu de la... Je vais peut-être faire une vidéo plus précise là-dessus, là, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi un mouvement à ce niveau-là. Il y a un autre mouvement qui est très dangereux, qui est en train de se faire internationalement, synchronisé. C'est celui de la censure. Et, et la censure, c'est vraiment euh, pesant. On le trouve dans presque tous les pays. Euh, on dit qu'on s'attaque à la désinformation, la mésinformation, sauf qu'on sait que les grands acteurs qui s'occupent de vérifier les « fact checkers », comme on les appelle, ben, ces personnes-là ont des euh, affiliations. Avec des euh, fondations qui, elles-mêmes, sont en lien avec des compagnies pharmaceutiques et ainsi de suite, et avec euh, l'ONU. Ça fait qu'on voit clairement ici qu'il y a une boucle euh, que, comment on pourrait dire, en tout cas, c'est pas éthique du tout, là. C'est des compagnies, finalement, qui, euh, qui ont des liens d'intérêt avec d'autres, qui s'occupent de faire le fact-checking. Et le fact-checking, c'est souvent fait par des gens qui n'ont même pas assez de connaissances techniques sur un sujet pour donner une opinion. On lui, lui donne simplement de donner telle ou telle opinion. fait que Ça, ça a été fait comme preuve. Si vous allez voir... Euh, et si vous écoutez l'anglais, surtout parce que les meilleures vidéos, je vous dirais, sont pas au Québec. <rire> il y en a un petit peu partout dans le monde. Mais j'aime bien euh, Chris Martinson, The Peak Prosperity, aux États-Unis. Dr. Chris Martinson, si vous prenez la peine de regarder, il est.. Il est euh mais c'est pas vraiment au niveau euh, médical, il a fait d'excellentes vidéos, mais c'est pas à ce sujet-là. Il y a une vidéo ce qui dit euh, Fact-Checking de Fact-Checker, puis euh, si vous allez voir le, la vidéo, elle est vraiment bien faite. Il explique évidemment toutes les relations euh, incestueuses qui existent en, euh, dans le milieu du fact-checking, qui est un nouveau milieu qui est apparu euh, depuis les années 20, euh, 2020. Et ce qui est intéressant, c'est quand c'est apparu. Il y avait... Euh, je me rappelle que j'avais vu des articles passés où l'ONU avait décidé qu'elle rencontrait euh, tous les journalistes, des euh, principaux... Euh euh, régulateurs au niveau journaliste comme Reuters, comme Facebook aussi, au niveau des réseaux sociaux, pour leur demander de la collaboration dans la diffusion d'informations. Il y avait déjà prévu, dès ce moment-là, qu'il y aurait de la désinformation, il fallait la définir nécessairement, et ils voulaient s'attaquer fermement à cette désinformation-là dès 2020. Aujourd'hui, on arrive avec des doigts. Euh, des lois qui sont assez importantes, on parle presque d'emprisonnement dans certains pays, euh, de personnes qui pourraient relayer euh, une vidéo qui serait considérée comme désinformation. En fait, c'est un peu ironique qu'on dise qu'on veut protéger à la fois les lanceurs d'alerte, ce qui est complètement ridicule parce qu'ils n'ont jamais fait, on n'a qu'à regarder Julian Assange, puis qu'à à la fois on voudrait euh, protéger les gens de la mésinformation, euh, curieusement, on voit ici qu'il y a une dichotomie et que quelque part, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un discours unique, universel, euh, qui serait non contestable. Puis on veut apprendre aux jeunes à ne plus se fier à autre chose que le discours officiel, ce qui est très dangereux Puis c'est très dystopique. fait que euh, c'est aussi une vague qu'on voit arriver euh, actuellement. Une autre vague qu'on voit arriver, mais là c'est plus au niveau de l'Australie, je ne sais pas si ça va généraliser, euh, c'est euh, enlever les droits finalement des individus dans leur domicile. En Australie, ils sont en train d'instaurer, si ce pas fait déjà, une loi qui permet euh, à des gens désignés comme étant des polices COVID, comme on pourrait dire aux polices euh, sanitaires, euh, de rentrer sans mandat euh, dans les maisons et euh, les véhicules des gens pour aller les ramasser et les mettre dans des camps d'isolement. On sait que euh, l'Australie a déjà mis en œuvre toute cette politique-là de camps d'isolement. On sait ici que Randy euh, Heater qui est un député indépendant en Ontario, avait dénoncé la construction de tel cas à Yard, entre autres je pense en Ontario, mais il y en a aussi en, en Colombie-Britannique, que je crois peut-être au Québec, euh, J'en suis pas certaine, mais c'est quand camps d'isolement-là sont déjà en place, ce qu'il faut croire qu'on euh, va arriver à devoir craindre que des gens viennent nous chercher euh, si on est asymptomatique, parce qu'on parle même pas, en, dans le cas de l'Australie, on parle même pas de gens malades, c'est de gens qui sont, euh, euh, la loi, euh, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était pas précisé qu'ils devaient être malades, ils pouvaient être simplement... Euh, Possiblement malade ou euh, il n'y avait pas besoin de l'aide, pouvait être asymptomatique. Ça fait que finalement, cette loi-là permet des arrestations sommaires, sans juges et euh, sans tribunaux, euh, pour mettre des gens dans des camps d'isolement, c'est-à-dire des prisons, carrément, pendant que se fait un butch politique euh, où un nouvel ordre mondial est en train de renverser nos gouvernements et de dépouiller euh, nos euh, fonds publics de tout leur argent pour les déplacer ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se passer avec la bénédiction euh, de tous les chefs de partis euh, politiques qui, euh, bien entendu, euh, votent généralement en faveur de toutes ces dispositions-là. Fait que je vous rappelle, et j'aimerais que vous ayez vérifié aussi, euh, que euh, dans le, le monde entier actuel, en cas le monde occidental, euh, chacun a leur sauveur qui sont en train d'arriver en politique pour représenter le pauvre peuple. Et que pendant cette période-là, ben, le peuple reste inactif, croyant que euh, le sauveur va venir les aider. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. Ça a permis de calmer la droite pendant que tout le monde attendait à ce qu'il fasse quelque chose. Et d'ailleurs, c'est toujours pelleté par en avant. Il s'en vient, il va prendre le pouvoir, il va les aider. Moi, je crois rien depuis le début, c'est un acteur. Et euh, au Québec, c'est la même affaire. Euh, on attend toujours notre sauveur et les gens sont dans l'inaction. D'ailleurs, euh, côté action, quand moi je propose des actions concrètes pour aller aider nos personnes âgées, euh, leur permettre de comprendre leur situation, aller m'asseoir avec eux, j'ai très peu de bénévoles qui veulent me suivre. Mais pourtant, il faut y aller, il faut, il faut aller voir ces gens-là parce que malheureusement... Euh, C'est des gens qui sont très vulnérables euh, au, euh, à être influencés. C'est des gens aussi qui euh, sont très menacés euh, par les politiques actuelles. Et il faut les soutenir euh, dans cet effort-là. Puis il faut aussi s'entendre entre nous. Puis je vous le dis, euh, cessons de nous chicaner. Euh, chacun a le droit, commencez pas vous-même à censurer, chacun a droit à son opinion, chacun a droit à sa façon de voir, même au sein de notre propre parti. On s'est donné comme doctrine que chacun n'avait pas besoin de penser nécessairement comme tout le monde. Et on se respecte, on est capable de se parler. Euh, J'ai parmi les, les miens des gens qui croient des choses auxquelles je ne crois pas du tout, mais on est capable d'en parler. Et ça, c'est ce que je pense que chacun de nous, on doit être en mesure de faire, se parler avec respect. Fait que je vous lance euh, euh, le bâton de parole, comme on dit euh, au niveau amérindien. Puis, euh, je vous demande aussi un service, si vous pouvez nous financer, même minimalement, euh, nous envoyer des dons, puis peut-être nous avertir aussi sur notre site web, c'est quebecintégrité.org, fait que Québec Intégrité sans accent, d'un seul mot, .org. Vous avez un bouton don, vous suivez les instructions puis vous êtes en mesure de pouvoir faire un don. Sinon, vous pouvez aussi devenir membre. Euh, vous pouvez payer votre carte entre 0 et 25 C'est libre, fait qu'on n'a pas de prix. Euh, C'est selon vos moyens. Puis euh, ça aussi, ça peut nous aider. Puis sachez aussi qu'on a un très beau projet justement. Euh, qui devrait euh, s'inscrire rapidement. Un euh, forum, puis un lieu de discussion aussi pour les personnes qui euh, aimeraient avoir ou échanger des informations entre eux euh, sans avoir à faire l'objet de censure ou d'accusation. Euh, de fournir des informations, des mésinformations. Là, nous, c est, c est, on voit, on est pour la liberté d'expression, donc euh, on ne souhaite pas de censure et on ne veut pas non plus se faire censurer. Et on pense que nos membres ont le droit à un lieu protégé euh, par la loi, euh, parce qu'on est entre nous, on est des membres d'un parti politique. Donc, on a le droit de discuter entre nous des sujets qui nous concernent. C'est notre programme et ça nous regarde. Personne n'a le droit de nous empêcher de parler ensemble. Ça fait que ce lieu-là va être disponible à tous. Ça fait que je vous invite à, à devenir membre pour en faire partie. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se dit à bientôt. Bye bye!